Bonjour et bienvenue sur Zenzone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine 2, sur laquelle vous êtes définitivement bien. Et avant de commencer cette interview thérapeute, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, on adore ça. Alors aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, euh, j'accueille euh, Gwenaël qui est Doublement hypnothérapeute. Elle pratique l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. Elle va nous en parler. Et les thérapeutes de couple. Elle pratique le massage à Bianga et puis également l'Oltaro de coaching. Bonjour, euh, Isabelle euh, Gonel Jarre, pardon. Bonjour, Michel. Vous allez bien Parfaitement bien. vous Alors, Gonelle, oui. vous êtes installé dans le 44 euh, provenant et de Rennes euh, à Guénouvrie, c'est bien ça, Génoufri. Donc, non. vous êtes hypnothérapeute en hypnose ericksonienne que beaucoup de gens connaissent, mais également en hypnose humaniste. Quelles sont les différences entre ces deux approches de l'hypnose thérapeutique Alors, l'hypnose ericksonienne est dissociante et, et l'hypnose humaniste, c'est tout l'inverse. On est réassocié. Par exemple, euh, en hypnose ericksonienne, on peut utiliser euh, des mots comme euh, « les bras », euh, la main, le corps, comme si le corps déjà ne nous appartenait plus. En hypnose humaniste, on va dire votre corps, votre, votre bras. En hypnose ericksonienne, on peut utiliser aussi la confusion. Euh, euh, et la main droite est plus à droite que la main gauche, si vous êtes gaucher, etc. Et du coup, ça, ça libère, ça permet au mental de s'éloigner et ça permet à l'inconscient d'émerger. Euh, on peut aussi demander à l'inconscient d'aller chercher toutes les ressources utiles pour transformer, améliorer, etc. Mais en fait, nous, on ne sait pas trop ce que l'inconscient va aller chercher et la personne non plus ne le sait pas. En hypnose humaniste, en fait, ça ne pourrait pas se passer. On ne peut pas utiliser ces techniques. Euh, autant d'un côté, en Ericsson, la personne, elle devient suggestible. Euh, autant on ne peut pas faire ça en hypnose humaniste puisque la personne est guidée en état augmenté de conscience et donc elle garde le contrôle sur sa thérapie. En fait, elle a un point de vue différent par rapport à son inconscient puisqu'elle elle prend conscience et c'est elle qui, euh, qui va faire sa thérapie, guidée par le thérapeute, évidemment. Voilà les grandes différences. non, pour quelle problématique vous allez choisir d'utiliser plutôt l'hypnose humaniste ou l'hypnose ericksonienne Je dirais que la, la plupart du temps, j'utilise l'hypnose humaniste euh, en thérapie parce que je, je, pour moi en tout cas, je trouve qu'on va plus loin. En fait, c'est un outil que je me suis approprié. approprié et avec lequel je suis très à l'aise et l'hypnose je m'en sers le plus souvent pour l'arrêt du tabac parce que en général c'est pas les mêmes euh, les mêmes personnes qui viennent me voir pour l'arrêt du tabac ou pour euh, pour faire de la thérapie en général l'arrêt du tabac c'est en une séance alors c'est pas magique et ça fonctionne pas toujours en une séance euh, mais euh, mais c'est ce que ce qu'attendent les gens voilà donc l'hypnose ericksonienne plutôt pour le tabac et, euh, et le reste j'utilise l'hypnose humaniste. Alors, pour le tabac, donc, vous dites l'hypnose ericksonienne, euh, mais alors comment vous pratiquez Quel est le protocole de l'arrêt du tabac avec vous, Bona Eljar Alors, il euh, y, a, y a un temps d'écoute et un temps d'échange. Je pose beaucoup de questions euh, pour connaître le rapport qu'a la personne et aussi qu'elle en prenne conscience. Vous voyez par exemple euh, quand je demande à la personne euh, combien de cigarettes vous, vous aimez encore, vous appréciez, finalement les gens ils se rendent compte que très très peu, voilà, et ça permet aussi de, pff, voilà, de, de, de lâcher prise parce que euh, arrêter de fumer c'est stressant ah, le fait de penser qu'on va arrêter de fumer déjà ça fait stresser les gens et donc on fait un point là-dessus et, et, je, et je, je pose des questions un peu dans tous les domaines qui touchent à, à, par exemple à ce stress ou à la vie de, de la personne et à ce moment-là, j'avise après je choisis la technique qui va être la plus appropriée et d'une manière générale, du tabac, vous le pratiquez en une, deux, trois séances plus En général, une séance, mais je laisse toujours la porte ouverte et je dis parfois il en faut davantage. D'accord. Alors, l'hypnose pour maigrir Alors, l'hypnose pour maigrir, euh, vous savez qu'on ne euh, grossit jamais par hasard. Il y a toujours une, une origine inconsciente à ça. Pourquoi Certaines personnes sont attirées naturellement par des haricots verts et des crudités, alors que d'autres vont être attirées par des sucreries, des pâtes, euh, des hamburgers. Euh, y a, inconsciemment, en fait, vous savez, le corps nous envoie des messages c'est un peu comme des métaphores. Il y a des pistes très différentes, là je peux en énumérer quelques-unes. Par exemple, une personne qui a vécu des abus sexuels va, va, va prendre du poids pour éloigner les hommes. La nourriture, elle devient comme un, comme un refuge pour certaines personnes. Pourquoi certaines personnes, quand elles sont stressées, elles ne peuvent plus manger, alors que d'autres, elles vont avoir besoin de manger cinq fois plus euh, si, on parlera tout à l'heure hein, des, des blessures, mais par exemple si c'est la blessure de l'humiliation qui s'exprime, euh, une blessure inconsciente, eh bien, en fait, on va provoquer euh, la honte, on va ressentir de la honte. et Dans ce schéma-là, on est en train de rejouer la blessure de l'humiliation. Voilà, il, y a plein de, il y a plein de pistes inconscientes, euh, donc il y, a, il y a un dialogue, il y a beaucoup de questions, et puis ensuite euh, c'est de la thérapie, et là, et là il faut plusieurs séances. Alors j'utilise deux outils pour ça, le premier c'est euh, les, les informations euh, euh, inspirées de la méthode Chathémy, qui vise déjà à, à réguler le taux de sucre pour éviter les envies incontrôlables ça dans un premier temps et puis dans un deuxième temps là, on va aller à la rencontre de, de, de ces mémoires blessées qui, qui, nous poussent, qui nous poussent à manger qui nous poussent à prendre du poids vous êtes euh, Gwenaëlle également spécialisée en thérapie symbolique avancée de quoi s'agit-il oui, la thérapie symbolique avancée elle a été créée par Patricia D'Angeli Locker elle est utilisée en hypnose humaniste. En fait, quand on est en état augmenté de conscience, on a accès à ces archétypes. Alors, les archétypes, ce sont des sous-personnalités. Ce sont autant de voix qui s'expriment dans un dialogue interne. C'est par exemple lorsque vous êtes à une réunion, vous participez à une réunion, vous avez envie de prendre la parole et quelque chose vous empêche de le faire. J'ai peur, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'avoir honte et le stress augmente. Ça peut même provoquer des angoisses. Eh bien, c'est un, un, un archétype là qui nous parle et qui nous bloque. Cette pensée nous bloque et elle nous empêche en fait d'être heureux dans la vie parce qu'on a toujours des limites comme ça. Ces archétypes, ce sont des blocs mémoire euh, qui sont, euh, euh, comment dire, qui nous influencent, qui influencent notre vie, nos comportements. Et si ces blocs mémoire sont blessés, alors ça va être important d'aller les soigner. D'accord. Aller... Vous avez prononcé le nom d'Olivier Locker, qui est euh, l'inventeur euh, de l'hypnose humaniste. C'est lui qui vous a formé oui, oui, oui. En fait, Olivier Locaire a créé l'hypnose humaniste et sa, sa femme, Patricia D'Angeli Locaire, elle a créé la TSA. Oui, c'est lui qui m'a formée. J'étais formée à l'IFHE à Paris. Oui. Voilà, et, ne, et vous ne vous arrêtez pas là, vous êtes également formée au tarot de coaching. Je connaissais le tarot de Marseille. Qu'est-ce que le tarot de coaching Est-ce que vous l'insérez dans vos sessions, vous l'intégrez dans, euh, dans les outils que vous utilisez Oui, alors avant de parler du tarot de coaching, Michel, j'aimerais parler, je n'ai pas abordé les, les blessures inconscientes puisque c'est en lien aussi avec la TSA et l'hypnose et humaniste. Donc, en fait, les, les blessures inconscientes, euh, les plus connues sont les cinq que décrit Lise Bourbeau dans son, dans son livre, les cinq blessures de l'âme. Donc, il y a l'injustice, l'humiliation, l'abandon, etc. Et j'étais été formée avec Leslie Schmidt, et en on en réper répertorie pardon, 15, euh, 15 blessures. Donc, ces blessures, en fait, elles se sont créées avant l'âge de 7 ans, et elles conditionne nos comportements, nos choix, nos décisions, même notre attirance vis-à-vis d'un partenaire. Euh, ces, ces blessures, en fait, elles ont trois manières de se vivre. Euh, on la rejoue, on la refoule ou alors on la sublime. C'est-à-dire que ces blessures, elles sont responsables de nos qualités et aussi de nos défauts. Par exemple, dans la blessure de l'abandon, euh, les trois manières de la vivre sont celles-ci, soit je vais à mon tour en tant qu'adulte abandonner euh, mes amis, ma famille, pour les meilleures raisons qui soient, ce que je pense, euh, par exemple je vais, euh, je vais investir 200% de mon temps dans le travail et du coup je ne vais pas passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec mes enfants, euh, d'une certaine manière je les abandonne à mon tour soit je vais attirer à moi le partenaire avec lequel je vais me sentir abandonné et soit du coup je, je sublime, on dit on sublime cette blessure et on en fait une force et dans ce cas là je suis un excellent médiateur euh, J'aime réconcilier, je suis douée pour ça. Là où il y aura des, euh, des crises entre deux personnes, eh bien, je vais venir comme un pacificateur. Voilà. Donc, toutes ces blessures, elles sont, il y en a 15 en tout, euh, elles sont. Euh, elles sont elles expriment un profil de nous et elles nous permettent voilà, soit de, de, de, de, de les vivre différemment et quand elles, nous font, euh, quand elles nous blessent, quand elles nous font souffrir, nous ou même notre entourage, eh bien ça va être important d'aller les soigner et on les soigne avec la thérapie symbolique et l'hypnose humaniste. Voilà. Alors, vous diriez qu'on a tendance à reproduire, à répéter les schémas les moins, les moins agréables, les moins bons de notre enfant, de notre adolescence et puis peut-être de notre vie. Oui, euh, alors euh, c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs et, et ça me fait penser aussi au, justement à la thérapie de couple. Euh, c'est très clair dans, dans la thérapie de couple, dans la, vous savez, les... Euh, les étapes euh, d'évolution d'un couple par exemple on a euh, le, le couple romantique à cette période de de, de vie à, à cette période là en fait les couples sont euh, tombent amoureux, c'est la période où on dit que l'amour rend aveugle, est, elle est fantastique cette période, toutes nos hormones sont en ébullition là, Et on, elle... même. on tombe amoureux on se rend même, c'est l'époque c'est l'époque, le printemps. C'est la saison, la saison des amours, d'accord. C'est la saison des amours, voilà. Donc, on a plein d'énergie, on ne pense qu'à l'autre, et l'un et l'autre révèlent le meilleur de l'autre, voilà. Euh, et puis, on, la relation s'installe dans un quotidien, et à ce moment-là, les masques tombent, et on prend conscience des défauts de l'autre, et, et l'autre euh, appuie sur nos blessures sans, sans vraiment le vouloir c'est à ce moment là où on dit souvent euh, les, le couple dit euh, on n'arrive plus à se comprendre et on, on a même l'impression que l'autre dit ou fait des choses pour nous embêter, pour nous faire du mal et à, à ce moment là euh, le, les, les conflits s'installent soit le, le couple euh, comment dire fonctionne d'une manière euh, dominante, dominée, avec des périodes de, de culpabilité, des sentiments d'infériorité, euh, la vie est faite de compromis, de sacrifices. Soit il y a une, euh, on opte pour une stratégie de fuite, à ce moment-là, l'un des deux pourrait trouver un amant, une maîtresse, soit euh, euh, s'investir dans du développement personnel, par exemple des activités à l'extérieur, soit le couple peut rompre à ce moment-là, et, et c'est là où je, je, je rebondis sur ce que vous me disiez, les schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on, on peut retomber amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, qui paraît complètement différent, et pourtant l'histoire se rejoue. Au début, c'est super, c'est fantastique, et puis après, eh bien, le, schéma, le schéma reprend. Oui, euh, allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé. Euh, non, le, le schéma du coup euh, reprend et puis on retombe sur les mêmes choses et sur les mêmes douleurs, la même souffrance. Et euh, à ce moment-là, c'est là, là qu'intervient la, la, la thérapie de couple. Euh, le couple prend conscience alors que l'autre réagissait au mieux avec sa blessure, avec sa douleur, et qu'il ne faisait pas les choses pour nous embêter. On prend conscience aussi de, de sa souffrance, euh, l'un et l'autre. Hein. Euh, on revient un peu sur le passé, et puis euh, euh, ouais, l'autre ne devient pas un thérapeute, mais juste il, il accompagne l'autre. Et on voit un, un peu l'amour le, le, renaître, hein. Euh, la complicité qui se recrée, et on part sur des bases plus saines, le couple devient créateur, il est, plus, euh, il est beaucoup plus stable et beaucoup plus fort. Donc voilà. vous confirmez qu'on peut retomber euh, euh, amoureux ou amoureuse de, de, de, de, de la même personne Oui, à condition qu'il reste encore de l'amour, parce que parfois, bah, c'est pas magique et si, si les, les deux partenaires ont attendu trop longtemps, euh, bah voilà, c'est une étape qu'il faut accepter et qui est, parfois, euh, euh, qui est parfois meilleure que de rester et de s'efforcer et de vivre dans le conflit. Euh, mais je pense que vous savez c'est un peu comme une batterie, quand il reste un peu d'amour, eh bien, le si peu qui reste, on peut, on peut recharger les batteries et faire en sorte que les choses repartent. Ouais. Et, et c'est vrai qu'être heureux en couple, ça facilite la vie quand même. Et c'est bon oui. pour tout le monde. C'est pas plus mal, effectivement, d'être heureux. Soyons heureux. Euh, même sans vivre caché, ce n'est pas obligatoire. Alors, en thérapie de couple, euh, vous utilisez quel outil La Gelstadt Thérapie, peut-être non, euh, toujours l'hypnose humaniste. Alors, la, la, la première séance, est une séance commune où je reçois donc les deux partenaires. Il y a un dialogue et je fais en sorte que chacun a un temps d'écoute égal. Euh, euh, J'attends, je leur pose des questions, qu'est-ce qu'ils qu qu attendent, etc. Où en sont-ils Et puis ensuite, il y a un travail individuel pour chacun des deux et là on va utiliser, je vais utiliser l'hypnose humaniste, l'ATSA pour aller voir ces blessures inconscientes et puis euh, et la dernière séance euh, c'est une, une séance commune où je retrouve les deux partenaires et là on, on table plutôt sur euh, euh, on fait un bilan, on table sur leur projet et, et déjà euh, déjà il y, y a des petites étoiles qui scintillent dans les yeux des, des deux on a donc, un petit peu donc euh... Lors de cette dernière séance, un petit peu dans la visualis visualisation pardon, commune, c'est ça Alors, oui. je reviens quand même sur le fameux tarot de coaching. Voilà. Je veux savoir, je veux savoir. Alors, le... d'abord, je ne suis pas voyante ni médium. Le, le tarot, il a été développé, on dit à peu près autour du 14e siècle. Et au départ, c'était un outil de développement personnel avant d'être un outil de prédiction. Le tarot de coaching nous offre de prendre notre destinée en main plutôt que de prédire notre avenir, plutôt aussi que de la subir. Par exemple, la question ne sera plus euh, « Est-ce que je vais rencontrer un partenaire ?» mais elle sera « Comment faire pour rencontrer le partenaire idéal ?» Elle ne sera plus euh, « Comment va évoluer mon entreprise ?» mais « Comment faire pour que mon entreprise connaisse un nouvel essor ?» Euh, donc voilà, le tarot de coaching il nous, il nous accompagne pour ne plus subir souvent les gens aiment que je leur fasse un, un tarot de prédiction et en fonction de la situation eh on, on, puisqu'on sait où on va eh, on a posé les bases et eh bien le tarot va, va venir nous dire comment faire pour améliorer Hein, par exemple, je sais où je vais, je sais qu'à un moment donné, je vais rencontrer un torrent ou, euh, euh, je sais pas, une, une route qui va être accidentée, etc. Maintenant, je le sais. Alors, qu'est-ce que le tarot me conseille de faire Est-ce que j'ai des outils Est-ce que je peux prendre une autre route Est-ce qu'il faut que j'y aille plus doucement Et puis, vous savez, c'est quand c'est le tarot qui donne un conseil ça résonne parce qu'en tant que thérapeute on n'a pas à donner de conseils. nous on est juste là pour accompagner l'autre à trouver sa solution et puis moi je pourrais donner un conseil euh, euh, la mère un autre, la voisine la boulangère etc mais personne ne sait vraiment qui est quel est le meilleur conseil pour la personne quand ça vient du tarot puisque la réponse voilà, c'est d'elle hein, de, de son essence eh bien, ça résonne beaucoup plus d'accord on va le massage. Les massages, il y en existe de toutes sortes. Il y en a, je ne sais combien, 20, 30, 50 différents. Vous, au vous pratiquez le massage à Bianga. Euh, qui est-il destiné essentiellement Comment se passe ce, ce massage, cette technique de massage Alors, le massage à Bianga, c'est un massage indien qui dure 1h15. Euh, vous êtes allongé sur une table avec une couverture chauffante. C'est un massage énergétique qui couvre tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. J'utilise une huile de massage tiède. Donc, c'est un massage énergétique qui est destiné à toutes les personnes qui ont qui ont besoin de lâcher prise, par exemple. Euh, parce qu'il y a, y a un, un grand sentiment de bien-être euh, c'est aussi pour les sportifs parce qu'il y a un relâchement musculaire et alors une chose dont je ne m'attendais pas mais les, les sportifs disent que la fréquence du pouls est plus basse et ça dure dans le temps il a aussi un, un, une influence sur euh, le sommeil le sommeil est bien plus réparateur les gens disent qu'ils dorment mieux aussi et puis, ça dénoue les nœuds émotionnels. Il n'est pas rare que, que, des gens, que, que des émotions remontent euh, au moment du massage. Oui, vous consultez en cabinet, mais également en téléconsultation à distance. Donc. Oui, alors euh, on peut faire tout. On peut très bien faire de l'hypnose en, en visio, euh, je l'ai fait déjà plusieurs fois et c'est tout autant efficace. Et aussi, on peut faire du tarot en vision, c'est-à-dire que tant que la personne est en face de moi euh, en visio et qu'elle se concentre, je peux faire le tarot, le, le tirage à sa place et ça marche tout aussi bien. One. Ouais. Donc, pour retrouver Gwenaëlle Jar, un site internet qui va euh, s'afficher Hypnose menée sans accent, en minuscule, attaché.com. Alors, ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous puissiez commenter, partager et liker. Euh, c'est important pour le référencement et on répondra à tous les commentaires, c'est promis. Gwenaëlle Jarre, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zenzone TV. Merci Michel.